Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire TPE-PME, les nouvelles cibles des cyberattaquants, animé par les groupes APA avec Zephi. Il est 11h30, je vous propose de, de patienter une petite minute ou deux pour laisser le temps à l'ensemble des participants de se connecter. Et si vous avez des problèmes de son ou autre, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'onglet questions sur la droite de l'écran, c'est le moment que les inscriptions, les participants continuent de grimper. Bonjour à, bonjour à tous. Je vous envoyer des petits messages. Allez, il est 11h32. Je regarde le nombre de participants. Bon, allez, on va, on va, pouvoir, on va pouvoir démarrer. Euh, donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire TPE-PME, les nouvelles cibles des cyberattaquants. Euh, présenté par les groupes euh, APAV et euh, XEFI. Donc, je me présente, Mathilde Amathéo, je suis responsable marketing au sein du groupe euh, APAV sur la partie cybersécurité. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir euh, nos deux intervenantes. Euh, donc Lucille Delbar, qui est chef de produit sécurité au sein du groupe XEFI, spécialiste des services informatiques auprès des TPE-PME. Et puis, nous avons également avec nous Cécile Azaïs, qui est directrice de l'offre cybersécurité au sein du groupe APAV, donc experte de la maîtrise des risques depuis plus de 150 ans. Bonjour à tous. Alors, je vous présente rapidement les trois grandes parties que vont constituer notre webinaire de ce jour. Donc, première partie plutôt introductive sur, finalement, cette grande question, pourquoi les TPE-PME sont-elles aujourd'hui les nouvelles cibles privilégiées des cyberattaquants donc Lucille et Cécile reviendront notamment sur quelques chiffres clés et quelques tendances qui ont été observées. Euh, ensuite, une deuxième partie sur la prévention du risque cyber au quotidien au sein de, de, de vos structures. Quelles sont les bonnes questions à se poser Quels sont les facteurs clés de succès dans la poursuite de vos activités Donc On reviendra notamment sur les dimensions humaines, organisationnelles ou encore techniques. Euh, et puis, on vous présentera notamment euh, deux, deux cas concrets, donc deux clients que nous avons rencontrés au sein des groupes APAV et puis XEFI. Et puis une dernière partie sur bah, finalement concrètement comment APAV et Xefi peuvent vous accompagner au quotidien pour assurer votre cyberprotection. Euh, Quelles solutions on peut, on peut mettre en place euh, Bien entendu, on conclura du coup cette présentation avec une session de, de réponse à toutes vos questions. Euh, donc ça me permet de faire une petite transition sur la partie euh, organisationnelle de l'événement. Donc sur la droite de l'écran, comme vous l'avez sûrement déjà vu. Euh, on a un onglet questions, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le webinaire, on y reviendra plutôt à la fin, mais voilà, tout au long, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on a également un onglet qui s'intitule sondage, euh, puisqu'en effet, on va vous poser quelques questions de sondage pendant l'événement. Donc n'hésitez pas non plus à y répondre. En fait, ça va permettre à nos deux intervenantes de pouvoir euh, orienter et adapter leur discours bah, selon finalement vos besoins et votre perception de la cybersécurité dans vos structures. Donc, je vous propose de démarrer. Euh, première partie euh, et première grande question que je pose à Lucille et Cécile. Finalement, pourquoi les TPE-PME sont aujourd'hui les nouvelles cibles privilégiées des cyberattaquants alors, Je propose, Mathilde, qu'on démarre par la question de sondage. Ouais, je vais donner la, la main bon, à, à Lucille juste après. Euh, du coup, alors, euh, première question de sondage, vous avez l'onglet « Estimez-vous être une cible pour les cyberattaquants ?» On vous laisse prendre le temps d'y répondre, le temps qu'on vous donne quelques chiffres. Merci, Cécile. Euh, donc le premier chiffre qu'on veut vous présenter euh, aujourd'hui, il provient de cybermalveillance.gouv.fr qui propose en fait un service de diagnostic et d'assistance aux victimes d'actes de, de, de cyberattaque. Euh, le chiffre euh, donc provient de 2021, ils ont répertorié plus de 173 000 demandes d'assistance sur leur plateforme ça veut dire quasiment 500 par jour, euh, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Donc, c'est vraiment un très gros chiffre et surtout, ce n'est que la France. Chiffre pour compléter, euh, Lucille, que je te propose, 50% des sociétés attaquées en fait, se rendent compte qu'ils ont été donc, attaqués dans les six mois, mais aussi 50% en fait, ne s'en aperçoivent jamais. Donc, les cyberattaques, ce n'est pas que des ransomware, c'est aussi bah, de l'exfiltration de données, euh, peut-être des paiements qui n'arrivent jamais euh, sur, sur vos comptes. Ça va être des choses très ponctuelles et très difficiles potentiellement à identifier. Oui, tout à fait. Et je tiens à rajouter qu'en plus, euh, on estime que seulement 7% des incidents sont déclarés aux autorités. Donc, ça veut dire que, que finalement, le chiffre est encore pire, encore plus grand que ce qu'on peut imaginer. Euh, donc, c'est vrai que souvent, quand on se fait attaquer, on ne pense pas, on ne sait pas qu'il faut déclarer vos autorités, mais c'est important de le faire. Et ça montre que finalement, euh, voilà, le, le risque est vraiment très, très important. Et donc, dans les sociétés également qui sont qui sont attaquées, donc dans les remontées que l'on a, hein, bien évidemment, vous avez une TPE, PME sur deux, en fait, malheureusement, qui dépose le bilan euh, dans les six mois. Et on ouais. pourra voir, effectivement, par exemple, pourquoi ceci peut arriver. Ouais. Euh, ensuite, on aimerait faire le parallèle, en fait, entre nos deux enquêtes, parce qu'il se trouve que qu'APAV a fait une enquête il n'y a pas très longtemps, et nous aussi, chez Xefi, euh, on s'est associé avec l'IFOP, donc on a mené une enquête en 2021 auprès de 400 dirigeants de TPE-PME. Euh, et donc, il se trouve que euh, 25% d'entre eux estiment que leur entreprise présente un risque d'attaque, un risque élevé d'être touchée par une cyberattaque, et seulement 3% pensent que ce risque est très élevé. C'est assez surprenant, et surtout que finalement, on a pu voir aussi euh, dans, ces, euh, dans ces enquêtes que plus d'un quart d'entre eux ont déjà subi une cyberattaque, et surtout 7% d'entre eux en ont subi plusieurs. Ce chiffre est vraiment important, ça montre vraiment que si on s'est attaqué une première fois, bah, ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir. Et bien au contraire, si la porte était déjà ouverte et qu'elle reste ouverte, ils vont revenir et donc c'est là qu'il est important vraiment euh, de, de se protéger. Enfin, on a pu aussi voir que seulement un tiers des TPE-PME nous ont déclaré avoir un spécialiste euh, informatique en charge de, de la cybersécurité. Donc finalement, ces chiffres-là, voilà, ils nous ont vraiment aidés. On a fait cette enquête pour comprendre un peu le degré euh, de, de perception et de préparation qu'ont les dirigeants face à ce risque cyber. Et, euh, et on en a finalement conclu qu'il y a quand même un manque euh, de perception et de préparation, malheureusement. Et on est arrivé à, à peu près à la même conclusion hein, avec l'enquête APAV, où on a constaté que qu'on a réalisé l'enquête sur nos clients de TPE-PME, auprès des dirigeants de TPE-PME. Et donc, 60% nous ont dit assez simplement et spontanément, bah, en fait, on, est, on considère ne pas être une cible pour les, pour les hackers. Et effectivement, au sein de, de ces chiffres-là, il y en a quand même 37% qui ne savent pas comment mettre en place euh, leur plan d'action cybersécurité. Donc, ça montre effectivement que si certains se sentent, se sentent comment dire, concernés par la chose, eh bien, vous ne savez pas forcément comment faire, vers qui se tourner. Et donc là, effectivement, c'est un chiffre 37% qui est vraiment très important. Ça, c'était nos, nos, nos enquêtes. Mathilde, tu as peut-être un retour à nous faire sur le, sur le sondage Oui, et puis du coup, c'est un peu différent du coup, des, des résultats des enquêtes puisque là, on a quand même 50% des participants qui estiment être vraiment une, une cible pour les cyberattaquants, et on a 40% qui estiment être partiellement une cible pour les cyberattaquants. Je tiens à souligner quand même qu'il y a une personne parmi vous qui ne pense pas être une cible, attention. <rire> euh, donc bah, c'est la prouve que vous êtes connecté et en effet, euh, vous pensez potentiellement euh, être une cible. C'est intéressant de voir ça. Ça, ça. ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même plus de gens euh, que, dans nos, que dans nos études qui sont sensibilisés à ce risque. Oui, effectivement. Bah Merci beaucoup pour, pour, vos, pour vos retours. Et peut-être qu'on va convaincre la personne qui a dit « non, je ne sais pas. » Je bouton. On continue du coup avec les conséquences catastrophiques euh, liées à une cyberattaque. Et on continue du coup avec une seconde question de sondage. Quelle est, selon vous, votre plus grande crainte face à une cyberattaque Donc voilà, prenez une minute en fonction de votre entreprise, votre secteur d'activité, vos données. Quelle est pour vous la plus grande crainte Et nous, on vous fait un petit état des lieux, en tout cas des quelques quelques conséquences qu'il peut y avoir. La, la première, perte financière directe en cas de paiement d'une rançon. On a vu un téléopérateur américain, euh, 300, 300 salariés, qui a, perdu, qui, a, pardon, qui a payé la rançon, mais euh, qui n'a pas récupéré ses données. Euh, suite au paiement de la rançon, ne l'oublions pas, hein, le paiement de la rançon ne veut pas dire que vous allez récupérer nécessairement vos données. Et euh, en fait, étant donné qu'ils n'ont pas récupéré leurs données, que toute la base de leur activité reposait sur notamment le fichier client, eh bien, la, la société a, a, dû, a fait faillite et les 300 personnes ont été, ont été licenciées dans, sous 4 à 5 mois. Deuxième cas, perte financière en cas d'arrêt de la production. On a en tête le cas de la société Licharmel Charmel de, de prêt-à-porter, qui a subi un ransomware et qui a été comment dire, attaqués, euh, et à vrai dire, ils ont payé la rançon pour récupérer leurs données, euh, mais malheureusement, il y a eu un, un tel, une telle perte de, de production bah des vêtements, hein, bien évidemment, et une incapacité pendant un certain temps à livrer euh, à livrer les, les clients et, et produire suffisamment s'ils avaient pris trop de retard, et ils ont demandé le redressement judiciaire euh, à six mois après, euh, après l'attaque, et la société, du coup, a, été, a, a fait faillite. Donc ça, c'est un autre cas, malgré le paiement de la rançon également. Euh, perte financière liée à la déstabilisation euh, du système comptable de l'entreprise, vous avez des sociétés. Qui, euh, des sociétés qui, à vrai dire, euh, vont avoir donc, leur base client qui va être la, la plus importante, à vrai dire, et ils ne vont pas pouvoir facturer. Ils vont, par exemple, toute leur production va continuer de fonctionner, mais à vrai dire, ils ne vont pas pouvoir facturer, avoir l'état des lieux de, leur, de leurs clients, et donc ça va évidemment euh, causer un retard euh, très important. Euh, et donc, en termes de récupération de trésorerie, hein, et on sait que pour des TPE, PME, c'est un sujet très, très important. Je continue euh, plus généralement avec tout simplement le vol de données. Euh, toutes vos données sont finalement importantes, plus ou moins sensibles, mais importantes pour votre business. Euh, ça peut être pour tout type d'entreprise, mais aussi les mairies, une mairie qui n'a plus de données, ne peut plus faire grand-chose. Tout le secteur aussi euh, médical, euh, où la donnée est très sensible, mais aussi les méthodes, les brevets, euh, toutes les petites start-up qui créent voilà, des innovations, il y a toujours ce risque-là de perdre, de perdre sa, son, son innovation et ses données. Enfin, quand on se fait attaquer, qu'il y a une fuite de données, euh, il, faut, il faut prévenir, il faut le dire. Donc, ça finit par se savoir forcément. Et donc, ça peut entraîner une dégradation de l'image de votre entreprise, enchaîner des, voilà, des enjeux de notoriété. Et petit à petit, fatalement, ça va mener à une perte de confiance de bah, tous vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs. Euh, ils auront plus confiance. Et donc, finalement, ça va avoir vraiment un impact sur votre business global. Et ça, hein, malheureusement, on le voit jusqu'à la paralysie potentielle, le dépôt de bilan. On vous a donné plusieurs exemples. Donc, euh, n'oublions pas, hein, ce n'est pas uniquement forcément un ransomware avec un, un paiement de rançon. Ça peut être bien d'autres euh, su enfin, sujets qui peuvent vous impacter et euh, mener jusqu'à la paralysie et le dépôt de bilan. Tout à fait. Ouais. Du coup, Mathilde, est-ce que tu as quelques ouais. petits retours à nous faire oui, alors, euh, 38% ont répondu le blocage du système d'information. Donc, pour moi, c'est la, la réponse qui apparaît en, en première position, euh, suivie ensuite par la partie vol de données, méthode et brevets pour 27% d'entre eux. Ok. Ok, oui, donc très intéressant, effectivement, blocage SI, euh, Votre activité est mise en mal, par exemple, bah, vous ne pouvez pas euh, typiquement euh, échanger avec vos clients, vous n'avez plus votre base de données client, euh, bah, vous ne pouvez pas facturer, vous n'avez pas de, de cash, de trésor derrière qui rentre. Donc, effectivement, le, la société, dans ces cas-là, est, est, en, est en risque, est en risque effectivement important. Merci Mathilde pour ce, pour ce feedback. Merci. On continue euh, sur les différents types de cyberattaques. Comme on a, on a déjà parlé un peu de rançongiciel, mais c'est vrai qu'il existe beaucoup d'attaques aujourd'hui sur le marché, malheureusement. Principalement, donc on parle de virus ou de malware. Donc c'est, bah, vous le savez, un petit un programme qui va qui va venir nuire à votre euh, votre réseau informatique de manière à récupérer des données, euh, des comptes, des mots de passe, de l'argent. Euh, celui dont on parle le plus aujourd'hui, c'est celui qu'on appelle donc le rançongiciel, qu'on appelle aussi cryptoLocker. Ou en anglais, vous pouvez aussi entendre ransomware. C'est vraiment la première menace pour les entreprises, mais aussi collectivité. C'est un virus qui va venir tout simplement à chiffrer vos données et vous couper tous les accès. Donc, vous êtes à l'arrêt total, vous ne pouvez plus rien faire. Et l'attaquant, il va vouloir bah, tout simplement vous demander une rançon euh, contre restitution des données et des accès, s'il tient évidemment sa parole. Euh, donc, on a remarqué... Bah, toujours sur le site de, de cybermalveillance.gouv.fr, qui a eu une hausse de 95% de ce type d'attaque en 2021 par rapport à 2020. Donc ça, ça explose. On a aussi le hameçonnage et le phishing que vous devez bien connaître. Donc là, c'est quand un, un attaquant se fait passer un peu pour un tiers de confiance. Donc par exemple, le site, le site des impôts, votre, votre fournisseur d'énergie, un site e-commerce. Il va essayer de vous amener à cliquer en fait, sur, sur un lien pour récupérer euh, bah, des mots de passe, des comptes, euh, de l'argent, vos coordonnées de carte bancaire. Donc, soyez très, très vigilant à ce niveau-là. Donc, ça peut arriver via un email la plupart du temps, mais on en envoie de plus en plus euh, via les SMS. Donc, c'est ce qu'on appelle même le smishing. Il y en a de plus en plus, autant côté pro que perso. Donc, soyez vigilants euh, là-dessus. Il y a aussi le déni de service. On en entend moins parler, mais il est aussi important. En fait, ça va être euh, un attaquant qui va envoyer plein d'informations, plein de requêtes sur votre serveur, de manière à le rendre KO, il ne sera plus du tout accessible. Souvent, cette attaque-là, elle est utilisée pour faire diversion, pour pouvoir lancer une autre attaque qui va venir récupérer euh, vos données. Et finalement, le dernier, euh, le dernier exemple qu'on souhaite vous donner, c'est l'arnaque au président, qu'on appelle aussi euh, faux ordre de virement. Donc là, c'est quand un... Un cyberattaquant va se faire passer pour le président, le directeur d'une entreprise. Donc, il va bien vraiment se renseigner sur toute l'entreprise et le dirigeant. Et il va contacter un salarié et lui demander de procéder à des virements. Euh, C'est une méthode qui a beaucoup, beaucoup euh, ciblé les grands groupes dans les années 2000 et 2010. Vous connaissez peut-être le fraudeur Gilbert Chikli qui a arnaqué énormément de grands groupes en France euh, dans ces années-là. Mais avec la diffusion massive des emails, aujourd'hui, ce type d'attaque peut vraiment cibler euh, tout type d'entreprise. Et alors, justement, euh, du... merci Lucille pour, pour, pour cet état des lieux, mais malgré tout, en fait, les TPE, PME, effectivement, euh, bah, restent une cible privilégiée, mais euh, le, comment dire, le sujet de la cybersécurité n'est pas encore une priorité pour vous. Vous l'avez dit, hein, 50% se, se sent concernés et c'est vraiment un, un super chiffre et on en est, on est, on est ravis, mais il faut que ça puisse rentrer dans les priorités, dans vos priorités, même si, effectivement, bah, malheureusement, bah, il y a une absence de moyens financiers et humains. Donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a du mal à être dans, dans, dans vos priorités. Il y a peut-être des modes de fonctionnement qui ne sont pas assez formels, pas assez structurés. On voit notamment, malheureusement, dans le secteur de la santé, bah, des partages de mots de passe, le mot de passe sous le clavier, sur l'écran, ou les PC pas verrouillés. Je pense que Lucie aura quelques tips à vous donner là-dessus tout à l'heure. Donc effectivement, il y, y a ce souci-là en termes de mode de fonctionnement. Vous n'êtes peut-être pas assez informé, pas assez protégé, et donc malheureusement vulnérable et exposé. Il y a aussi l'accélération du télétravail depuis la crise Covid. On l'a tous vu, on le sait tous, le télétravail est de plus en plus présent au quotidien. Et dernier point, n'oubliez pas que les grands groupes ont déjà été victimes et il y a tout le temps, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, des tentatives d'attaque contre les grands groupes. Maintenant qu'ils sont protégés, eh bien, le biais pour essayer de les atteindre, c'est de passer par les fournisseurs, donc les TPE, PME. Et, et ça, c'est une des raisons majeures pour lesquelles bah, vous êtes une cible. Et n'oubliez pas le chiffre, 50% s'en rendent compte, 50% ne s'en aperçoivent jamais. Donc, vous, vous, êtes, vous êtes de fait une cible, et il faut pouvoir justement mener, euh, mener des actions. Et euh, chiffre d'autant plus important, qui est le premier à, à, à, sur l'écran, 99% des entreprises en Europe sont des TPEPM. Vous voyez le tissu économique que ça représente, qui est extrêmement important. Et donc, euh, on, voilà, vous êtes, vous êtes concernés, on est tous concernés, et il faut effectivement mettre en place des, des, des mesures. Euh, merci euh, Cécile et Lucille pour, pour cette première partie, pour cette première grande introduction sur, sur les chiffres clés, les grandes tendances. Euh, donc finalement, concrètement aujourd'hui, euh, comment en faire un facteur clé de succès dans la poursuite des activités Comment prévenir du risque de cyberattaque euh, au sein de, des structures Alors merci Mathilde pour, pour la transition. L'objectif là, c'est de vous aider à vous interroger euh, sur la situation réelle en fait, de, de, de votre entreprise. C'est un discours que, que l'on a, hein, lucie et moi, auprès, auprès, de, auprès de nos clients euh, pour, pour vous accompagner à, à prendre conscience de comment vous pourriez mettre certaines actions en place assez rapidement. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que votre niveau de sécurité est adapté à votre activité quotidienne Inutile, bien évidemment, euh, de mettre en place un bazooka pour tuer une mouche. On est tous d'accord là-dessus. Donc, justement, il faut que ce soit adapté à la réalité du quotidien. Est-ce que vous réalisez des tests Est-ce que vous sensibilisez vos, vos, vos collaborateurs, vos partenaires aussi 90% du temps, la faille, enfin le, comment dire, l'attaque provient d'une erreur humaine. Et ça, c'est toujours le cas. Toujours, toujours, toujours le cas. Il y a une erreur humaine qui est à l'origine. La gestion des accès et des identités, c'est un sujet extrêmement important. Qui a, don, qui a accès à la donnée Pourquoi est-ce qu'effectivement, cette personne doit avoir accès à la donnée Qu'est-ce qu'elle peut faire avec Est-ce que c'est euh, en tant qu'éditeur, lecteur, modificateur euh, Est-ce que les mesures de sécurité sont appliquées en interne Parce que c'est bien d'en avoir, mais il faut aussi qu'elles soient appliquées. Est-ce que vous avez un plan d'action cybersécurité Est-ce que vous intégrez la cybersécurité dans vos projets, ce qu'on appelle l'homologation Est-ce que vous avez peut-être des technologies cloud qui sont mises en place dans votre structure Est-ce qu'elles sont suffisamment sécurisées et peut-être, est-ce que vous avez une assurance, une assurance cyber Tout ça, sont des, des questions que vous pouvez vous poser. Euh, évidemment, on peut vous accompagner aussi là-dedans, mais n'hésitez pas à vous, à vous poser ces questions. Donc, effectivement, comme disait Cécile, il faut s'interroger sur sa situation actuelle et du coup, se prémunir face aux attaques grâce à différents outils de protection. Euh, nous, ce qu'on vous propose un minimum, c'est déjà de s'équiper d'un antivirus, mais pas d'un antivirus simple, il faut maintenant s'équiper d'un antivirus couplé à un anti crypto -locker. Le crypto on l'a vu tout à l'heure, c'est euh, le virus euh, voilà, qu'on qu voit le, le plus aujourd'hui. Donc, il faut vraiment avoir ces, ces solutions bien, bien spécifiques. Euh, il faut aussi s'équiper d'un pare-feu qu'on appelle aussi Firewall. Il est vraiment complémentaire avec l'antivirus. L'antivirus va protéger plus votre poste, alors que le pare-feu va venir protéger tout votre réseau. Donc, il va venir scruter les connexions entrantes et, et, entrant et sortantes pardon, qu'il peut y avoir euh, sur Internet. Enfin, l'antispam, il est capital. On l'a dit, voilà, le, le vecteur numéro un, c'est l'email, c'est l'humain qui clique sur un, sur un lien. Donc, équipez-vous d'antispams vraiment intelligents qui vont venir trier euh, vos emails et même, euh, si possible, authentifier les nouvelles personnes qui souhaitent entrer en contact avec vous. Et enfin, le plus important, c'est évidemment la sauvegarde de vos données. Attention, ici, on ne parle pas de sauvegarde fait maison sur un disque dur ou sur un NAS. Il ne faut surtout pas que la sauvegarde soit locale, mais bien externalisée, euh, surtout régulière, et puis supervisée. Euh, c'est important de s'assurer que la sauvegarde a bien eu lieu, mais surtout qu'on qu va pouvoir après bah, restaurer les données en cas de besoin. Donc effectivement, tous ces outils sont, sont vraiment euh, indispensables mais comme on l'a déjà euh, dit, l'humain reste un facteur important, et donc il ne faut pas oublier les bonnes pratiques quotidiennes. Donc voilà, on oublie euh, le partage de mots de passe par email, etc. Sur un post-it. Donc créez bien euh, des mots de passe complexes changez-les régulièrement, on oublie euh, l'utilisation des clés USB pour se partager des fichiers, on verrouille sa session. Voilà, Il y a beaucoup de bonnes pratiques, mais il ne faut pas juste les connaître, il faut les appliquer au quotidien et surtout vraiment sensibiliser euh, vos salariés à ce niveau-là. Il existe aussi des campagnes de phishing, euh, donc n'hésitez pas à faire appel à, à, à ça pour vraiment bah, voilà, sensibiliser et aider vos, vos salariés. Une preuve par l'exemple un, un client qu'on a, qu a accompagné, vous allez peut-être pouvoir vous, vous identifier dans, dans les exemples qu'on va, qu va vous donner. Alors, euh, donc là, un petit contexte, on a accompagné un client, à une PME, donc dans le domaine des BTP, euh, effectif 80 personnes, 13 millions de chiffres d'affaires, et qui fait l'appel à de la sous-traitance avec un infogéreur. Un état des lieux, donc on a réalisé un, un diagnostic cybersécurité, une cinquantaine de questions, pour pouvoir avoir un premier niveau, une évaluation du niveau de maturité en termes de cybersécurité. Juste pour vous donner quelques, quelques données donc, sur cet état des lieux, hein. donc, concernant les accès aux postes, le client avait mis en place des logins avec des mots de passe simples. Euh, il avait pour les accès à distance un VPN et de la MFA. Donc, la MFA, c'est de la double authentification. Si vous avez des questions, hein, évidemment, n'hésitez pas à nous les poser. Euh, le nomadisme, euh, donc le, la société euh, a des smartphones et des PC qui peuvent être sortis euh, du coup du, du, de l'enceinte hein, de, de, de l'entreprise. Et en réseau local, un hein, pare-feu. Et donc, vous avez une superbe définition euh, du pare-feu euh, par, euh, par Lucille euh, juste mmh. avant. Et en termes de formation interne à la cybersécurité, euh, il n'y en avait pas. Ça, c'est les grandes lignes euh, du coup, de cet état des lieux. Maintenant, on a donc proposé un plan d'action à, à ce client hein, dans le secteur des BTP, justement, pour pouvoir l'accompagner. Donc, les, nos préconisations, la première, c'est l'installation sécurisée euh, des, postes, des postes informatiques. Donc, dès que vous avez des nouveaux postes, bah, effectivement, soit il faut avoir un système sécurisé ou sinon mettre des scripts, si, par exemple, vos postes n'ont pas été installés de manière sécurisée, bon, bah, mettre des scripts euh, sécurisés ou verrouiller le BIOS, par exemple. Donc, ça, typiquement, avec les préconisations, XeFi bah, euh, a, le, a pu le mettre en place. On a pu, euh, côté APA, former euh, les, les salariés et les managers à la cybersécurité, mais aussi à la fuite de données, exfiltration de données, bien évidemment. Euh, autre préconisation qu'on a faite, authentification avec mot de passe complexe et à renouveler périodiquement. Ça, bah, le client a pu le mettre en place tout de suite. Euh, c'est de la configuration, c'est assez rapide. Euh, aussi, réduire le nombre de personnes pouvant installer des logiciels. Souvenez-vous la gestion des accès. Bah, là, effectivement, le client a pu, a pu euh, consulter qui peut euh, bah, en fait être admin de son poste et donc installer des nouveaux logiciels, et donc réduire, réduire la liste. On a également préconisé un scan de vulnérabilité du site web, donc qui a été réalisé également pour pouvoir identifier les, les failles, euh, et bien évidemment, hein, chère à, à Lucille et à nous aussi, bien évidemment, euh, la sauvegarde externalisée et supervisée que Xefi euh, que euh, a, euh, a mis en place. Donc voilà, là pour vous donner un, un, un exemple concret hein, des clients qu'on a accompagnés, l'état des lieux et les, et les préconisations. Et je pense que Lucille a aussi un, une preuve par l'exemple à nous donner. Tout à fait, oui. On a eu euh, bah, du coup un prospect euh, de, dans l'imagerie médicale qui euh, nous a contacté parce qu'il a subir une attaque et son système était complètement à l'arrêt. Donc on est allé voir et il y avait euh, une sauvegarde qui, qui était faite, mais malheureusement, uniquement locale et sur un NAS. et il se trouve que du coup elle a aussi été cryptée. Donc il avait perdu toutes ses données. On a remarqué aussi que son parc informatique était complètement obsolète. Tous les postes étaient en Windows 7 et les serveurs en Windows 2008, ce qui veut dire qu'ils étaient plus mis à jour, donc c'est une grosse faille de sécurité. Ils avaient des antivirus, mais plus mis à jour non plus depuis de nombreux mois, donc c'est comme s'ils n'avaient pas d'antivirus. Donc au niveau bah, du plan d'action qu'on a mis en, en place, bah, déjà on a renouvelé tous les équipements informatiques du client avec des systèmes d'exploitation de dernière génération et mis à jour. On a déployé donc un antivirus couplé à un anti-ransomware. Là aussi, là aussi important euh, de, de le tenir à jour, puisque du coup, il va être en permanence au courant des nouveaux cryptos qui sortent sur le marché, de manière à pouvoir les combattre euh, au quotidien. On a évidemment mis donc, bah, c'était la, la faille principale hein, de, de ce cas client. Il a perdu ses données, donc euh, pour la suite de son activité, on a mis en place une sauvegarde externalisée quotidienne mais surtout supervisée par nos équipes. Et en parallèle, la PAV va puis aussi, bah, du coup, euh, faire son diagnostic cybersécurité en 50 questions, euh, de manière à pouvoir faire derrière un débriefing à la société en fonction bah, de son périmètre, en fonction de son secteur d'activité. Et en parallèle, il a été aussi important de, de former les managers, mais aussi les salariés, à la cybersécurité et donc à toutes les bonnes pratiques qu'il faut mettre en place au sein d'une du, entreprise. Euh, merci euh, Lucille et Cécile pour, ces, pour cette présentation et pour euh, la présentation de ces deux, ces deux cas clients. Euh, vous avez peut-être pu un peu euh, du coup euh, euh, comprendre l'enjeu euh, du coup des, des cyberattaques au sein de vos structures. Et donc finalement concrètement euh, aujourd'hui, comment APAV avec Zefi peuvent mettre en place des actions euh, pour vous protéger Donc je vais d'abord laisser la parole à, à Cécile qui va présenter la partie pour APAV. OK, merci Mathilde. Alors, effectivement, concrètement, comment est-ce qu'on peut vous accompagner Vous voyez trois grands temps dans notre offre. La première partie, c'est de pouvoir vous donner du contenu, vous puissiez prendre connaissance de notre livre blanc. Donc, effectivement, avec une enquête, du coup, faite auprès de nos dirigeants de TPE-PME et donc avec aussi leur retour, leur retour plus précis sur est-ce qu'ils se sentent concernés, comment, les bonnes pratiques, mais vraiment adaptées, du coup, au TPE-PME. Un outil diagnostique aussi qui vous permet en, en, en 17 questions d'avoir un premier état des lieux de votre niveau de maturité en termes de cybersécurité. Ces deux choses-là sont disponibles sur notre site apaf.fr. N'hésitez pas à aller, à aller consulter ces documents. Ça vous, donne, ça vous donne déjà une première idée pour voir si vous êtes, si vous êtes la cible et peut-être de, de convaincre la personne qui a dit qu'elle n'était pas concernée. <rire> On a eu un petit retour dans les questions. Ouais, ah d'accord, hein, je n'ai pas lu, désolée. <rire> euh, donc, euh, offre, euh, évaluation. Euh, donc, effectivement, le diagnostic cybersécurité, euh, donc les 50 questions auxquelles euh, je vous ai fait référence euh, tout à l'heure, pour évaluer euh, votre niveau de maturité en cybersécurité. Et comme Lucille l'a si bien dit, c'est sur l'entièreté de votre périmètre. Ce n'est pas juste sur un périmètre défini. On vous questionne sur toute votre activité. Inspection de vos dispositifs de protection en cybersécurité. Les années suivantes, on vient, on vient vérifier euh, ce que vous avez mis en place. On vient vous, vous accompagner euh, pour la suite à travers un plan d'action et des préconisations. Scan de vulnérabilité de votre site web. Euh, petite nuance très importante pour identifier les vulnérabilités, les failles qu'il peut y avoir sur votre site, sur tout, site web. Pardon. Offre formation. Euh, 90% du temps, euh, tout cela vient malheureusement d'une du, erreur humaine. Euh, eh bien, il faut former, il faut former, il faut former les salariés. Euh, du présentiel, de la classe virtuelle, du e-learning, on s'adapte à vos besoins. Est-ce que c'est, euh, vous pouvez faire la formation quand vous voulez, où vous voulez, c'est le e-learning Vous voulez poser des questions, interagir C'est du présentiel ou de la classe virtuelle, si euh, effectivement vous souhaitez être à distance. La même chose pour les dirigeants les managers idem, on, on a adapté une for une formation euh, qui évidemment vous aide à, à entrer sur les enjeux de la cybersécurité, des aspects aussi potentiellement euh, réglementaires qui pourraient euh, pour lesquels vous pourriez avoir des questions à travers le présentiel, la classe virtuelle et aussi un e learning pour, pour voilà, pour vous aider à approfondir ces sujets là. La campagne de phishing, Lucille Lucile en a parlé tout à l'heure. Il faut ancrer les bonnes pratiques, et c'est les ancrer de manière répétitive, récurrente. On, est, on, peut, on peut tous, malheureusement, à un moment cliquer. Donc il faut, il faut s'entraîner, euh, il faut s'entraîner. Et sachez que cette partie formation salariés et phishing, c'est vraiment deux, deux points qui vous permettent de, de réduire quand même énormément votre risque. Donc ayez, ayez conscience de, de, de ces points-là. Globalement, pour vous dresser un panel de, de ce dans quoi les compétences cybersécurité s'inscrivent au sein, au sein d'APAV, on a un pôle dédié euh, au sein d'APAV digital, pardon, plus précisément. Euh, on a un pôle spécialisé sur la protection des données, évidemment RGPD, DPO, un pôle donc, spécialisé cybersécurité que, que je représente, l'accompagnement des entreprises, mais aussi des prestations d'expertise et d'évaluation. Nous avons Opida euh, qui a rejoint le groupe APAV euh, en 2021 et donc qui propose ces prestations euh, extrêmement euh, spécifiques et pointues. Euh, plateforme digitale d'inspection, plateforme de mise en relation d'entreprise avec des sociétés d'inspection, d'auditeurs à l'échelle mondiale. LSTI que vous devez connaître aussi euh, en, en cybersécurité, cest la certification de personnes, compétences, produits et services, donc, euh, qui nous a également rejoint, euh, qui a rejoint le, donc, le groupe APAV. Euh, Data Science 6x7. Euh, donc Data Science, euh, Intelligence Artificielle et, et Data Visualisation. Donc vous voyez, toute cette compétence cybersécurité s'inscrit euh, au sein d'APAV Digital pour vous apporter des compétences euh, très pointues sur, euh, sur tous ces sujets-là. Et je te passe la main, Lucille. Merci. Euh, donc, du coup, côté Xefi, pour vous accompagner à, à vous, pour vous protéger finalement... Euh, Face à ces cyberattaques, on a ce qu'on a nos contrats de services qui sont absolument tout inclus. Euh, le minimum finalement pour nous, c'est d'avoir ces contrats SMS sauvegarde, maintenance, sécurité, facile à retenir. Donc, le contrat de sauvegarde, on va venir on va tout simplement sauvegarder vos données, qu'elles soient sur votre poste ou sur votre serveur, et on va venir euh, externaliser ces sauvegardes dans nos propres data centers français. On va l'effectuer absolument tous les jours, on va venir sauvegarder vos données et votre système et elle va être en fait supervisée par nos équipes au quotidien. Et donc voilà, en cas de, de perte, on pourra, quoi qu'il en soit, restaurer vos données. Ensuite, donc on a notre contrat de maintenance. C'est vraiment important de, de, pour nous de connaître euh, votre parc informatique, euh, de venir euh, voilà, maintenir en condition opérationnelle vos PC, vos serveurs, et du coup, en cas d'incident, on pourra agir rapidement. On a également, du coup, notre contrat de sécurité, euh, qui inclut bah, notamment un, un boîtier Firewall, mais qui est surtout supervisé et mis à jour par nos équipes, parce qu'un Firewall, ça reste tout de même un logiciel, donc il est important de le mettre à jour euh, pour éviter toute faille de sécurité. À côté de ça, on va du coup bah, coupler leur sécurité avec des anti-spams et aussi un, un, un anti-crypto-locker. De manière générale, euh, chez XeFi, on peut vous accompagner au quotidien pour toute votre informatique. On est vraiment votre guichet unique euh, voilà, pour la vente de matériel, tous les contrats de service, comme je le disais, sur la partie euh, maintenance, sécurité, hébergement, sauvegarde, mais on a également des solutions euh, print et software. Donc euh, notre groupe existe depuis euh, plus de 25 ans et on a plus de 160 agences de proximité réparties sur tout le territoire. Donc euh, on a certainement une agence euh, pas très loin de chez vous qui peut vous aider. On va terminer cette session par une troisième question de sondage. Euh, donc, on aimerait savoir par quelles actions vous aimeriez euh, euh, démarrer votre plan d'action. Donc, n'hésitez pas, cette fois, vous pouvez cliquer euh, sur plusieurs actions en même temps. Donc, pour conclure, on l'a vu, les TPA-PME sont vraiment des cibles cibris, privilégiées pardon, pour les cyberattaquants aujourd'hui. On voit vraiment qu'il y, qu y a de plus en plus d'attaques, notamment les cryptos ils sont de plus en plus impactants. Euh, on sait voilà que les TPE-PME TPE, sont perçus comme moins protégés et donc plus vulnérables. Il est aussi vraiment important de garder en tête qu'aujourd'hui, ce ne sont plus euh, de simples attaquants, des, des humains derrière des ordinateurs qui vont faire les attaques. Maintenant, on a vraiment des robots qui lancent par centaines, milliers, millions les attaques. Donc, ce n'est pas si vous allez être attaqué, mais quand. Et c'est pour ça qu'il est vraiment impératif de mettre en place un plan d'action cyber. Alors justement, ce plan d'action cyber hein, pour se prémunir contre, contre les risques, en règle générale, il y a trois, grands, euh, trois grandes thématiques. Hein. Euh, la première, outils systèmes logiciels. Donc là, on est sur des sujets très techniques, d'accord Donc effectivement, euh, n'oubliez pas des scans, des, des audits, du test pour pouvoir véritablement comprendre techniquement et se prémunir des attaques sur cette partie-là. Mais la cybersécurité, ce n'est pas uniquement de la technique, ne l'oublions pas. Il y a beaucoup d'humains. On en a parlé, hein, 90% du temps, la faille vient du malheureusement d'une erreur humaine. Donc, il faut sensibiliser, former, ancrer les bonnes pratiques. Donc, de la formation, de la formation, de la formation, du phishing. Véritablement, il faut, il faut, ça doit être du récurrent et, et, et au long cours. L'organisation, les process, Donc, le troisième volet plus organisationnel, pour pouvoir comprendre l'activité globale de l'organisation, de l'activité de, de l'entreprise pour pouvoir justement adapter au mieux euh, les, les sujets justement de, de, de cybersécurité. C'est véritablement ces trois piliers qui sont indispensables, techniques, humains, organisationnels, pour gérer ce risque, ce risque numérique, ce risque en termes de cybersécurité. Donc justement, ça vous permettra tout ceci de, de sécuriser votre entreprise euh, et votre activité, bien évidemment, sur le, sur le long terme. Mathilde, du coup, tu as quelques réponses oui. Euh, oui, alors euh, bon, on va, on va dire qu'il y, y a trois réponses qui sont quand même plutôt plutôt en tête. Je pense que du coup, comme on, on peut choisir plusieurs réponses, forcément plusieurs actions euh, souhaitent être mises, en, être mises pardon, en place. Donc en tout premier, la formation des collaborateurs à 31% et puis ensuite 29% pour euh, sécuriser mon matériel, mes outils et mes logiciels et la réalisation d'un diagnostic de cybersécurité. Euh, finalement ce qui fait quand même plus au sens avec, euh, avec le discours hein, que vous avez euh, que vous avez présenté <rire> juste avant <rire> très bien super très bonne, très bonne nouvelle effectivement, formation hein, ne, ne, ne l'oubliez pas, on peut tous être la cible et comme Lucille vous l'a dit dès le début hein, c'est pas parce qu'on s'est fait attaquer une première fois et qu'on s'en est rendu compte <rire> qu'on ne peut pas se faire réattaquer. Donc, véritablement, euh, la, la formation, la sensibilisation, c'est extrêmement important de pouvoir échanger, poser ces questions. Euh, Ce n'est pas uniquement euh, faire peur, euh, c'est véritablement euh, échanger, voir au quotidien, ça représente quoi la cybersécurité dans, dans, vos, dans vos activités. Voilà. Et le diagnostic, hein, je te laisserai répondre sur la deuxième, Lucille. <rire> c'est plutôt ton rayon. Et le diagnostic, évidemment, hein, avoir un premier état des lieux, euh, savoir où vous en êtes, en fait, en ouais. termes de cybersécurité. Nous, on a des clients qui, à qui on l'a fait, le diag et, et en fait, ils se disent, ah, mais je pensais pas… Euh, je pensais savoir plein de choses en ouais. cybersécurité. Et en fait, bah, on avait encore plein de choses à lui apprendre. Donc, c'est super parce que… Exactement. Si on peut avec plaisir. C'est ce rencontre pour s'équiper correctement et quand même continuer, même si on est équipé, continuer de faire des tests parce que les failles peuvent être partout. Euh, du coup, bah, je vous remercie, Lucille et Cécile, pour cette présentation qui était, euh, qui était très complète. Euh, avant qu'on passe euh, aux questions, j'ai vu qu'on avait quelques questions, donc n'hésitez pas hein, à, à les poser pendant ce temps-là. Euh, on a, nous, deux dernières questions de sondage à vous partager. Donc, tout d'abord, on souhaite, on souhaite savoir si euh, ce webinaire il a répondu à toutes vos attentes et à toutes vos questions. Et ensuite, une dernière question qui est est-ce que vous souhaitez être contacté euh, par nos équipes pour poursuivre les échanges euh, plutôt en one-to-one -one, cette fois-ci euh, voilà, donc, je vous laisse répondre et puis on va passer euh, à la partie questions. Alors, je voulais juste déjà revenir, je, je remonte un petit peu euh, sur la personne du coup qui avait indiqué ne pas être une cible et qui <rire> nous a répondu, Cécile, pour information. Euh, donc, en fait, elle, elle nous indiquait qu'elle euh, ne pensait pas être une cible car directeur d'une association. Mmh. Euh, et en effet. Je pense que du coup, il est bon de rappeler, euh, Enfin, tu, tu vas pouvoir compléter Cécile, mais en fait, euh, association ou non, public, privé, euh, toute taille d'entreprise, de 0 de de salarié même euh, à jusqu'à plus de 5000, tout le monde finalement est concerné aujourd'hui. Oui, tout à fait. Hein. Merci Mathilde d'avoir... Ajoutez, donc vous mis la précision. <rire> Merci. Euh, et effectivement, malheureusement, vous soyez des associations, euh, des CSE. On accompagne des CSE également. Enfin, euh, tout, tout type de, de, de structure, à vrai dire. Malheureusement, vous êtes aussi la cible parce que Lucille vous l'a dit. Bah, en fait, c'est des robots qui sont derrière. Oui. Euh, qui sont derrière les attaques. Maintenant, les hackers, euh, ils, ils lancent des... Enfin, comment dire Ils programment des robots qui vont envoyer en masse euh, des, des, des tentatives d'attaque. Donc, malheureusement... Je veux dire, malheureusement, oui, vous, vous, serez, vous, vous serez la cible parce qu'ils envoient en masse des, des messages. Euh, bon, bah, à un coup, c'est effectivement validé pour recevoir le colis. Ça peut être le CPF, ça peut être votre banque, enfin, ça peut être plein de choses, évidemment, en termes d'usurpation, hein, d'identité, bien évidemment. Et, euh, et à un moment, bah, vous, êtes, vous, vous pouvez être la cible. Ils sont de plus en plus créatifs. Maintenant, ça peut être des envois d'appels d'offres. <rire> Donc, euh, voilà, ça, ça peut être ma malheureusement beaucoup de choses qui font que... Bah, on est tous, tous concernés, aussi bien professionnellement que, que, que personnellement. Oui. Euh, une autre question, mais peut-être que ça vaudra le coup, euh, Zéphi, enfin du coup, Lucille, de, de prendre contact avec Charline qui nous pose la question vous conseillez quoi, du coup, comme antivirus et pare-feu Ça, c'était au moment du coup, où, tu, où tu présentais euh, l'ensemble des, des logiciels et des outils qu'il fallait mettre en place euh, ouais. dans l'entreprise. Bah, nous, on fait appel voilà, à, à, à, à un fournisseur vraiment spécialisé. Euh, sur ce, sur ce type de produit. Donc, c'est des produits qu'on connaît de, depuis longtemps, qu'on qu maîtrise et qu'on met vraiment à jour au, au quotidien. Donc, euh, oui, on, on pourra prendre contact ensemble et, et, et voir comment mettre en place ce type de, de solution de sécurité, effectivement. Et, et ce sera peut-être la même chose, du coup, pour Carole, qui demande, du coup, directement ce que vaut le pare-feu de Windows quand on paye notre abonnement mensuel. Peut-être oui. ça vaut le coup, du coup, d'échanger en direct avec. Je ne sais pas si tu veux te prononcer là-dessus maintenant ou pas. Oui, on pourra faire un, un état des lieux sur, sur les outils déjà en place, si euh, voilà, ils sont euh, correctement euh, mis à jour et suffisants, auquel cas il faudra s'équiper de solutions euh, plus professionnelles, effectivement. Oui, tout à fait. puis en plus, elle a complété avec, euh, du coup, je, je regarde hein, les différents échanges. Euh, donc, je souhaite un anti-spam et un antivirus. Comment ça marche, sachant qu'elle est toute seule dans son entreprise Donc, je pense, Carole, ça vaut le coup de prendre, de prendre rendez-vous, euh, en tout cas de prendre. Euh, de contacter plutôt Lucille. Vous avez directement le, son adresse mail à l'écran. Avec plaisir. Euh, ensuite, il euh, y a Olivier qui nous demande, Xéphie et, et les franchisés, pardon, excusez-moi, niveau de compétence des techniciens et des franchisés. Quels sont, j'imagine, les niveaux de compétence du coup Très bon. <rire> on, met en place, on met en place, déjà nous, en interne, pour nos équipes, des, des formations euh, très, très régulières. On est aussi accompagné par tous nos, nos partenaires et, et fournisseurs. On utilise surtout euh, toujours euh, les mêmes outils et donc forcément, on voilà, ne s'éparpille pas sur, un, sur de nombreux produits. Donc, on a des connaissances pas commerciales, mais aussi euh, techniques, puisqu'on on est expert sur les solutions euh, qu'on vend et qu'on maintient au quotidien, du coup. Euh, alors, cas concret également, il y a Karim qui nous pose la question, finalement, comment et quoi répondre à la personne au téléphone qui essaie de nous faire une arnaque au président Donc, Je ne sais pas laquelle d'entre vous souhaite prendre la parole là-dessus. Euh... Alors, c'est ouais, je... Déjà, il faut l'identifier. Déjà, il faut l'identifier qu'on est sur une ouais. arnaque au président. Euh, nous, je sais que, ça, Cécile, ça me fait penser dans, dans la formation euh, en e-learning pour, euh, pour les dirigeants et les managers. Euh, on a justement le cas concret euh, d'une arnaque au téléphone. Donc, euh, on, on ah ouais. voit l'exemple concret de ce qui se passe en direct et qu'est-ce qu'il faut, du coup, ne pas faire parce que, euh, à la fin, il y a, il y a extorsion. Effectivement, il faut s'en rendre compte, mais si vous vous en rendez compte, bah, c'est vraiment, c'est super. C'est déjà bien. <rire> oui, oui, oui, non, mais c'est vraiment une, une très, très bonne chose. Hein. Évidemment, euh, sachez que le support euh, de, de, de Windows, parce que là, on, on parlait de Windows tout à l'heure, ou de tout type, de, tout autre type de, de société, ne va pas vous appeler pour vous dire qu'il y a un problème sur votre ordinateur. Ça, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. C'est vous qui constatez qu'il y a un problème et c'est vous qui appelez... Euh, le support, c'est toujours dans ce sens-là. Euh, si vous en apercevez, alors moi, j'ai des collègues hein, qui, qui se sont aperçus effectivement qu'il y avait des tentatives. Bah, ils les laissent parler. Ils les laissent parler pour, pour, voir, pour voir. Mais bon, Évidemment, il faut garder, on va dire, un peu sur d'une part son sang-froid et puis ne pas se faire avoir à la fin hein, si, je, si je puis dire euh, et effectivement euh, bah vous pouvez euh, vous pouvez euh, voilà essayer d'identifier comment ils font parce que ça peut c'est comment dire c'est aussi vous du coup qui pouvez bah, former les personnes avec qui on euh, vous échangez par la suite de donner un peu le, le, le retour d'expérience c'est très intéressant et puis après bah, vous pouvez tout simplement euh, euh, signaler euh, signaler cela euh, soit sur cybermalveillance, soit euh, bon, voilà, contacter les autorités, hein, bien évidemment. Et vous pouvez le signaler à la fin à la personne. Vous verrez qu'assez rapidement elle raccroche. ça. Voilà, vous pouvez ça. lui dire, oh, en fait, euh, bah, c'est très bien, merci, je vais appeler, euh, je vais appeler les autorités. Hein. Voilà. Et puis, voilà bon, après un président, il, il me semble qu'on on, envoie plutôt euh, plutôt par, par mail, non euh, Que par téléphone. C'est plus rare, non, par téléphone. Euh, c'est plus rare effectivement parce que ça demande parce que là ils peuvent pas lancer des robots euh, donc ça prend plus de temps c'est plus ciblé Une personne en ouais. voilà c'est ça euh, alors comment dire c'est plus ciblé ça reste au, bien souvent bien souvent au hasard mais euh, mais effectivement il, il, ça, ça demande plus de travail si je puis dire ah. de la part des, des, des, des hackers mais euh, oui si vous le constatez euh, super euh, ensuite on a, on a Carole de nouveau qui, qui nous demande euh, euh, du coup, comment on peut, euh, j'ai envie de dire, gérer son, son business pour faire vivre l'entreprise si on passe son temps en formation euh, alors <rire> Je tiens quand même à préciser que les formations <rire> ne durent pas 365 jours par an, heureusement. Euh, en tout cas, je sais que la, la, la formation côté APAV, c'est là en e-learning, on est sur une durée de 45 minutes, que ce soit pour la formation des salariés ou que ce soit pour la formation des dirigeants et des managers. Euh, après, elle est un peu plus longue en classe virtuelle et en présentiel. On est plutôt sur une demi-journée. Hein. C'est ça, Cécile Oui, tout à fait. On est sur une demi-journée, donc on essaye de faire vraiment des, des, des, des schémas compressés pour vous parce qu'effectivement, TPE-PME, ben, vous ne pouvez pas euh, euh, vous permettre hein, d'avoir des collaborateurs ou vous-même une journée entière ou deux jours euh, en formation. Non, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, une demi-journée euh, ou 45 minutes pour les e-learning, et là, c'est quand vous voulez, bien évidemment. Euh, il y a Pierre qui nous demande, ça, ça, peut-être ça rejoint un peu la, la question qu'on a eue tout à l'heure sur l'ANACO président, mais euh, s'il y a attaque et demande de rançon, euh, finalement, que conseillez-vous de faire? Alors, bah, ne pas payer. Ouais. Hein, on on l'a vu tout à l'heure, il y en a qui ont payé, téléopérateurs. L'autre cas, d'ailleurs, de prêt-à-porter, hein, la, la société n'avait pas, pas, pas payé la rançon. Évidemment, on préconise de ne pas payer euh, la rançon. Parce que euh, si vous payez, bah, vous n'êtes pas sûr de, de, récupérer, de récupérer vos données. Il faut, dans ces cas-là, euh, bah, le signaler, euh, le signaler, euh, donc, par exemple, sur, sur cybermalveillance.gouv, et aussi, dans ces cas-là, vous faire accompagner le plus tôt possible. Malheureusement, lorsque l'attaque a eu lieu, si au préalable, là, vous n'aviez pas de système euh, sécurisé ou au moins de, de sauvegarde, hein, euh, que, comme, comme le disait Lucille, bah, voilà, c est, c est, on, on ne peut pas vous aider, à, à, à par exemple, à, à récupérer vos données. Par contre, si vous mettez en place des choses avant, et c'est pour ça qu'on vous en parle et qu'on veut vraiment vous sensibiliser le plus possible, c'est qu'il faut mettre des, des choses en place avant pour pouvoir vous accompagner si, effectivement, quand il y a une attaque, bah, que vous soyez le, les, les mieux avertis, sensibilisés, que vous sachiez réagir, en fait, en cas d'attaque, et, et que votre, votre activité puisse, puisse continuer. Je tiens à rajouter également qu'on déconseille de, de payer tout simplement parce que finalement, ça continue d'alimenter ce marché de la cyber. S'ils continuent de demander des rançons, bah, c'est qu'ils récupèrent de l'argent. Donc, c'est aussi pour ça qu'on déconseille de le faire forcément. Parce tout que c'est une organisation euh, euh, parallèle extrêmement bien rodée. Hein. <rire> tout à fait euh, alors, je tiens juste à préciser que, en effet, vous allez recevoir, euh, alors pas le, la, la présentation, mais en tout cas le replay du webinaire automatiquement euh, euh, à sa fermeture. Donc, du coup, vous aurez de nouveau accès à cette présentation euh, et vous pourrez avancer dans cette vidéo, euh, puisque j'ai eu plusieurs fois euh, la question. Euh, je prends encore peut-être une ou deux questions, vu qu'il est midi 19, euh, et puis après, on va clôturer. Il euh, y a Amandine qui nous dit, euh, nous avons reçu par mail plusieurs demandes de mots de passe oubliés, mais nous n'avions rien demandé, euh, type Microsoft, Facebook, Mail, ex, euh, Orange, etc. Est-ce une arnaque Pensez-vous que c'est une arnaque bah, Si vous n'avez pas fait la demande de changement de mot de passe, euh, oui. Dans ces cas-là, euh, vous signalez en hameçonnage, en tentative d'hameçonnage, vous pouvez au moment de... Je pense que ça dépend de, de comment dire de, de, du, du mail que, que vous utilisez, hein, si c'est du, du Gmail, du Hotmail, du, du Yahoo, mais vous avez toujours un moyen de, de, de signaler tentative d'hameçonnage, soit c'est au moment de supprimer ou, ou non de, pardon, de mettre en spam. C'est ça, c'est quand vous mettez en spam, vous pouvez euh, indiquer que si euh, c'est une tentative d'hameçonnage. Ça, ça prouve bien que tout le monde reçoit ce type de mail et je vois que Carole a rajouté qu'elle a aussi reçu un mail comme quoi elle n'avait pas encore eu sa vignette critère alors qu'elle l'avait déjà. Et puis même, enfin, on peut se dire, pourquoi on recevrait un mail pour nous dire, tu n'as pas pris ta vignette critère Donc, soyez toujours très, très vigilants et ça montre que, bah, voilà via vos exemples, bah, il y en a de partout et quotidiennement. Et si vous avez un doute, vous appelez euh, l'organisme pour vous en assurer. Okay, C'est vrai que quelquefois on passe du temps avec les, les musiques d'attente, mais en fait, ça vaut le coup. <rire> euh, je prends la, la, la toute dernière question euh, de, de Claire qui nous indique que, eux, dans leur entreprise, l'arnaque au président leur est arrivée et ben, ils ne savent pas quoi faire. Alors Je ne sais pas à quand ça remonte, hein, ce n'est pas indiqué dans le message, mais euh, euh, concrètement, du coup une fois qu'on s'en est rendu compte, qu'est-ce qu'on fait alors, quand vous vous êtes rendu compte de cela, effectivement, bah, il faut essayer de, de comprendre quel a été le mécanisme, quelles ont été les failles, en fait, malheureusement, est-ce que donc, comme Lucille l'a dit tout à l'heure, la personne s'est faite passer par le pour le DG qui a demandé un virement par exemple au DAF, hein, c'est ce à quoi tu faisais référence tout à l'heure, de bien identifier comment ça s'est passé. Est-ce que c'est passé plutôt par mail, par téléphone, donc de, et donc de pouvoir sécuriser du coup par la suite euh, ces biais-là et puis, euh, bah, porter plainte, hein, bien évidemment. Mais euh, dans ces cas-là, il faut bah, voilà, hein, sensibiliser, sensibiliser, former. Compréident des phishing, ne l'oublions pas. Et Lucille, tu veux peut-être aussi rebondir euh, sur ce cas-là. Non, non, finalement, c'est ça. Tu, tu, as, tu as tout dit, c'est déjà bien de l'avoir remarqué et de continuer de faire, euh, de faire attention. Rapprochez-vous de vos prestataires informatiques qui pourront éventuellement identifier euh, des failles. Parce que finalement, l'arnaque au président, ils sont souvent bien au courant de, de, de ce qui se passe chez vous. Et quand on dit que quand on se fait attaquer, mais qu'on se rend compte qu'au bout de six mois, bah peut-être que pendant ces six mois, ils étaient là à regarder ce qui se passe. C'est ça. Et c'est bien souvent le cas et ça montre des, des failles. Donc il faut peut-être faire du diagnostic, des tests, des audits pour, pour identifier. Parce que vraiment 50% ne s'en aperçoivent jamais. Hum. Euh, je vous remercie Lucile et Cécile du coup pour ce webinaire. Je vous remercie à, à tous les participants d'être restés jusqu'au bout et puis euh, pour toutes vos questions qui étaient euh, qui étaient très intéressantes du coup. Euh, je vous propose de, de clôturer l'événement et puis euh, je vous souhaite à tous euh, une très bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.